Ma c'est l'histoire de Christina, Angelina et Maria Ratchatourian euh, qui ont tué leur père euh, un soir de l'été 2018 euh, dans leur appartement moscovite, alors qu'elles étaient victimes euh, depuis euh, des années euh, de violences euh, domestiques. Moi, j'ai découvert euh, cette histoire fin novembre 2019, la dernière fois que je suis allée à Moscou, où je me rends régulièrement puisque euh, j'ai commencé à apprendre le russe au lycée et euh, j'ai vécu euh, deux ans à Moscou dans une cité universitaire dans le cadre de mes études et depuis, j'y retourne régulièrement. Et donc, la dernière fois que j'y suis allée, on était fin 2019 et euh, c'était un petit peu plus d'un an après euh, le mouvement MeToo. Euh, et donc, j'étais curieuse de parler euh, de, de ça avec euh, mes amis, avec leurs amis, pour comprendre si bah, cette libération de la parole, elle était allée euh, jusqu'en Russie. On m'a vite fait comprendre que ça n'était pas euh, vraiment le cas, mais on m'a tout de même parlé de quelques influenceuses euh, qui euh, euh, voilà euh, était présente sur les réseaux sociaux et euh, qui euh, se positionnait contre la dépénalisation des violences domestiques euh, qui est une loi qui a été votée en Russie en 2017 euh, et donc c'est par ce biais en fait que j'ai découvert l'histoire des trois sœurs et à quel point euh, cette euh, cette affaire en fait polarisait la société puisqu'on avait enfin une opposition entre euh, bah, ceux euh, qui demandaient à ce que les trois sœurs soient euh, condamnées pour euh, ce parricide, et, euh, et ceux qui au contraire souhaitaient que la légitime défense soit reconnue et qu'utilisaient en fait cette affaire pour demander à ce qu'il y ait une loi de protection des victimes de violences intrafamiliales euh, qui soit mise en œuvre. Ça faisait longtemps que je me disais que j'écrirais mon roman russe, euh, mais j'avais pas forcément envie de le faire à travers un sujet qui donnait une image pas du tout positive de la société russe, mais euh, en creusant, en découvrant à quel point euh, bah ça, euh, la, la thématique des violences domestiques était un sujet d'ampleur en Russie, en, en faisant des recherches sur les filles, en, tout de suite en sentant que, que pour moi elles étaient tout de suite des personnages de romans en fait, tout de suite je me suis dit je vais incarner ce sujet à travers ces filles et puis aussi euh, je sentais comment ce sujet résonnait en moi puisque euh, moi le seul homme qui a levé la main sur moi c'est un garçon avec qui j'ai vécu euh, en Russie au euh, euh, temps de ma jeunesse quand j'avais 19-20 euh, ans euh, et donc voilà, je me suis dit que c'était tout ça que je devais raconter, euh, les violences de mes ses trois sœurs, et moi aussi ma relation de jeune française tombée éperdument amoureuse d'un pays, d'une culture, de ses habitants, d'un de ses habitants en particulier, et le fait d'avoir été confrontée, moi là-bas, à bah, la beauté de la Russie, sa grande culture, mais aussi son âpreté et sa violence tout de suite, donc il y a une espèce de forme un peu hybride qui s'est imposée à moi, en fait, entre, euh, le, entre la, la fiction et, euh, et le récit, et euh, moi je suis très admirative d'Emmanuel Carrère, euh, de tout ce qu'il a écrit depuis L'Adversaire, et je, voilà, je m'étais toujours dit qu'un jour j'aimerais euh, tisser des liens entre d'autres vies que la mienne et la mienne, et en fait là cette histoire, c'était une évidence de fonctionner comme ça, et ça m'a vraiment permis de tirer plein de fils en racontant, c'est vraiment mon histoire, et j'ai cherché, enfin j'ai vraiment cherché un équilibre entre la la pudeur et l'impudeur en fait pour raconter seulement ce qui dans mon histoire pouvait être intéressant pour éclairer bah, tout ce qui m'avait amené à ce jeune russe en fait et c'est pour ça que j'ai tiré les fils de ma propre histoire familiale et que j'ai questionné euh, bah, mon rapport aux hommes à leur désir euh, à leur violence pour les sœurs en fait c'était pareil parce que dans la partie récit je, je raconte le voilà leur histoire puis je parle plus largement des violences domestiques en russie mais dans les chapitres de fiction j'ai vraiment raconté leur quotidien euh, leur intimité et là je pouvais pas faire sans la fiction, sinon j'aurais eu l'impression de, de simplement être la rapporteuse d'un fait divers tragique et de pas avoir plus d'outils en fait qu'un euh, qu journaliste. Et puis après aussi, euh j'ai tiré plein d'autres fils pour euh, euh, raconter en fait un état des mœurs enfin, de la Russie contemporaine. Et j'ai pu mettre en avant euh, bah, divers aspects. Donc la question des violences, euh, des violences domestiques, euh, les rapports euh, hommes-femmes plus largement, le déséquilibre euh, démographique, la place des femmes euh, dans la société, un rapport à l'intimité très particulier... Euh, avec l'impact de plus de 70 ans de communisme. Voilà, plein de choses. Et puis une relation à l'Occident euh, qui peut aller, en fait, qui est complètement schizophrénique, qui peut aller de, euh, bah, de l'admiration au contre-modèle. Et c'est pour ça aussi que j'ai utilisé mon histoire avec ce garçon, parce que dans son rapport avec moi, il y avait cette relation schizophrénique à l'Occident qui se matérialisait. Euh, et il me semble qu'aujourd'hui, ça peut peut permettre aussi d'éclairer euh, le rapport à l'Occident de la Russie euh, dans les circonstances dramatiques qu'on connaît.